Sans pouvoir mettre un million, un chiffre exact, euh, depuis 2005, euh, sous M. Martin, on avait pour plan de… de à l'époque, c'était de doubler le, le budget, euh, et nous avons réitéré euh, un engagement de ce genre euh, en 2006 lors de la campagne, euh, en 2000, euh, 2008, j'étais le chef, en, en 2011, et on verra bien pour 2015, mais c'est certain que le Conseil des arts euh, joue un rôle essentiel et si on pouvait non seulement renforcer son budget, mais aussi lui donner une capacité de planifier euh, son budget euh, sans toujours craindre à chaque, à chaque budget annuel qu'est-ce qui va lui arriver, ça aiderait beaucoup, euh, je pense, la cause des arts et de la culture au Canada. Euh, ce que je fais en ce moment, c'est en tant que porte-parole libéral, D'abord, on consulte tout le monde, euh, on, prend, on a une, toute une banque euh, d'informations qui nous vient des suggestions euh, de tous les milieux des arts et de la culture au Canada et partout au pays. Euh, deuxièmement, euh, on, on interpelle le gouvernement, quand le gouvernement fait des choses qui ne s'apparaissent euh, incorrectes. Et, et troisièmement, j'essaie euh, d'activer ce comité euh, de patrimoine canadien, le comité parlementaire, et je déplore qu'on n'ait pas encore eu de vraie réunion, puis là on arrive à la fin octobre, ça n'a aucun sens. C'est très déplorable parce que c'est un comité important. L'année dernière, on a centré nos efforts sur euh, la musique et je propose pour cette année qu'on se centre euh, concentre beaucoup sur la question des musées. Et euh, même si le gouvernement ne semble pas intéressé à infléchir ses politiques sur la base des travaux du comité, au moins, on a l'occasion d'entendre de vive voix euh, le point de vue des intervenants dans un secteur, et ça, ça va m'aider à conseiller euh, mon parti pour avoir un bon programme pour les arts et la culture, dans, pour le patrimoine, euh, dans le prochain programme électoral du Parti libéral du Canada. Il n'y aura pas de 150e anniversaire du Canada. Il y en a un 150e anniversaire de la Confédération, l'acte de se fédérer. Car Le Canada existe depuis bien plus longtemps. Euh, on, on, on passe notre temps à fêter le 350e anniversaire de, de Québec ou l'anniversaire de Montréal. Donc, il faut faire attention à ça. J'espère que le gouvernement fera très attention à cela. Aucun pays ne ratatine son histoire. Tous les pays... Euh, euh, bon, les Français commencent au, avec les Gaulois, ils ne commencent pas en 1789, hein? Donc, il faut, il faut faire très attention à cela. Euh, mais euh, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, célébrer cet anniversaire oui, euh, Pour soutenir les artistes canadiens, pour les aider à célébrer cet événement. Bien, euh, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'on a fait euh, plusieurs comités sur cette question, un comité euh, du patrimoine, un comité euh, des langues officielles où on s'est penché là-dessus, et on n'a toujours pas de plan. On ne sait pas qu'est-ce que la ministre euh, veut faire. Euh, là, elle commence à faire de la publicité euh, pour que les Canadiens soient bien au courant que ça arrive. Je ne suis pas contre qu'on fasse de la publicité, mais c'est embêtant de faire de la publicité quand on n'a pas de plan. Euh, et on interpelle le, le gouvernement régulièrement afin de savoir qu'est-ce qu'on va célébrer, euh, comment on va le célébrer, euh, et quels sont les budgets qui vont être affairés à cela? Est-ce qu'on est, va demander à chaque ministère de renier dans ses propres budgets existants, ou il y aura euh, une enveloppe consacrée à la célébration? Et quels seront les grands projets? En 1967, il y a eu des grands projets qui sont restés. Et quels sont les grands projets qui vont être un peu la signature du Canada pour fêter le 150e anniversaire de, de sa Confédération? Le gouvernement est arrivé avec ce ans, euh, can... Canada numérique 150, là, et, et il n'a rien fait pour les arts et la culture sur cette base-là. Et je vous ai dit, l'année dernière, on a écouté pendant des mois les représentants de la musique nous dire que c'est ça leur principal problème, c'est que la musique est, est beaucoup plus disponible pour la population que jamais, mais euh, les créateurs et les, les interprètes, les compositeurs ont énormément de difficultés à, à vivre de leur art dès, parce que ça leur échappe. Euh, alors euh, il va falloir euh, se pencher là-dessus très sérieusement. Euh, L'année dernière, tout ce qu'on a pu conclure pour le moment au sein du comité, c'est qu'il faut aider euh, nos artistes à être mieux équipés face à cela en termes de compétences, de formation. Euh, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra regarder ça de très près. Je déplore aussi que ce débat soit purement canadien et qu'on ne regarde pas ce qui se passe à l'étranger. Et on n'est pas les seuls à faire face au numérique. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça rien qu'à travers nous-mêmes? Qu'est-ce qu'ils font les autres pays? On nous a parlé, par exemple, du modèle suédois, mais on n'a jamais creusé cette question. Alors moi, je crois qu'il est très important de voir si on peut apprendre des autres pays. Tout le monde fait face au numérique. Ça affecte directement les droits d'auteur. Et les droits d'auteur, c'est le pain et le beurre euh, de, de nos artistes euh, et, euh, et les droits des interprètes, des compositeurs, etc. Et voilà qu'on a un gouvernement qui ne veut pas bouger là-dessus et pourtant, soudainement, a décidé de bouger sur la possibilité d'ignorer les droits d'auteur quand il s'agit pour le Parti conservateur de faire de la publicité négative pour attaquer Justin Trudeau. Euh, C'est un deux poids, deux mesures euh, très inacceptable. Euh, il faut financer les arts et la culture, euh, non seulement par le Conseil euh, des arts, mais euh, trouver euh, une façon d'aller de, rejoindre des gens qui ont un gagne-pain de plus en plus difficile à obtenir. Et quand on ne respecte pas les droits d'auteur, on est en train de tuer la base même de l'innovation, de, de la création. Euh, et donc pour moi, ça va être un, quelque chose d'important à regarder.